On va mariner le poulet avec du citron et du yaourt. C'est deux fois bien amer et ça, ça va cuire le poulet, le cuisse de poulet en fait, tout doucement. Voilà, je suis en train d'enlever la viande du poulet. C'est vraiment important que tous les morceaux ont la même taille. Puis on va mariner le poulet et puis on met le citron et le yaourt sur le poulet avec le gingembre, poivre et sel. Voilà, c'est vraiment important que le pot est complètement rempli. Comme ça, c'est bien su Ça, on va garder pendant une nuit dans le frigo et demain, on va griller ça sur le barbecue.